Bonjour, ici Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et aujourd'hui on continue l'histoire de la politesse et c'est la Révolution française qui lance le bal.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 Au 16e, 17e et 18e siècle, il y avait des crimes de l'aise société. Quand on faisait un mot de travers ou quoi que ce soit, on était mis au banc de la société. J'ai démontré ce soir l'existence de Dieu. Mais je pourrais tout aussi bien démontrer le contraire quand il plaira à sa majesté. Tu finiras à la Bastille, j'éveillerai, philosophe. Majesté, ça n'était qu'un trait d'esprit.